Nous vous donnerons des nouvelles trop Si vous devez vous rendre au drive pendant une période de pandémie, c'est très simple. Restez toujours courtois. Le drive j'écoute. Oui monsieur Gluzicki, j'étais là il y a 5 minutes. Oui. Je sais pas ce que j'ai commandé. Si monsieur, on vous a livré la bonne commande Ben non. Si. J'avais commandé des radis. Oui. Et là, il n'y a, a pas de radis, hein Oui, c'est normal, avec la pénurie, on est obligé de remplacer certains produits. Et là, pour vos radis, on vous a mis des petits bonbons violets. Bah des... Que pour... Pourquoi des bonbons euh, violets qu Parce qu est -ce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Bah, vous auriez pu prendre, je ne sais pas, moi, des, des radis noirs Il ou... y en a plus. Les concombres Il n'y a plus de légumes. Ah, il n'y a plus de légumes. Donc, vous voyez bien que finalement, les petits bonbons violets, c'est ce qu'il y a de plus proche. Bah, plus proche, je... oui. Et les yaourts Ah, les yaourts, c'est bon, vous avez mal regardé. Ah bon oui, regardez bien, monsieur Guziki. Ah, la bûchette de chèvre. Voilà Vous voyez, ça, est... on est franchement, on est proche. Oui, c'est pas... Ah oui, non, je suis d'accord, là, on n'est pas très très éloigné. Hein. Vous allez pouvoir rentrer chez vous avec vos yaourts et vos radis. Tout à fait. Autre chose euh, Sinon, j'avais également euh, du papier toilette. Ah Et, et là, je m'inquiète, parce que je ne le vois pas. Ah, c'est parce que vous avez mal regardé, monsieur Guziki. Je vous ai mis deux paquets de coton démaquillant. Toute l'équipe du Drive vous souhaite une excellente confination. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Gluziki. Je répète, abonnez-vous, abonnez-vous.